Virginie, cette question des prix, c'est la question à 1000 euros du marché de l'immobilier. Est-ce euh, que ça va baisser Est-ce que ça va monter Est-ce que c'est le bon moment ou ah, pas pour les, pour les prochains mois Pour le, pin pour ben, le ben, neuf ou pour l'ancien en, ou... en général, c'est la général. question qui est liée à l'immobilier. <rire> euh, on entend les deux choses. On est en haut d'une bulle, ça, ça va baisser. Et puis les autres qui vous disent, ben non, vous voyez, depuis 15 ans, ça ne fait que monter. Et il n'y a pas de raison que ça change. Vous avez un sentiment là-dessus Alors, j'ai le sentiment que quand... Euh... On prend le temps de faire ses choix, on abaisse son risque. Personne n'a de boule de cristal et peut vous dire euh, ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Si, voilà. Je répète, je pense que les fondamentaux sont bons. C'est-à-dire que dans les grandes métropoles, mmh. là je suis euh, Guy, <coughs> il y a une forte demande, on assiste, on assiste à cette centralisation, à cette urbanisation. Donc. Un marché sain, il n'y a pas euh, un risque de moins 40% comme aux États-Unis dans les villes américaines. Ouais, moi, je non, pas plus, ça. Non, parce qu'en plus, le crédit n'est mmh. pas aussi risqué. Enfin, Il y, y a différents paramètres, il ne faut pas comparer mmh. les deux. Ce n'est pas la peine de comparer euh, la France à l'Espagne, parce que ce pas du tout les mêmes configurations. Euh, ensuite, pour l'instant, on voit que les prix restent relativement stables. Il y a eu des grosses baisses de prix quand même en province, il ne faut quand même pas l'oublier. Ce n'est pas parce que Paris il reste toujours stable. Qu'en province, il n'y a pas eu des soucis. Donc il y a déjà eu des purges d'effectuées. Maintenant, là, le marché, il reste sur un volume de transactions assez important, mais pas euh, oui. au meilleur niveau. Pour l'instant, on est plutôt dans une phase relativement stable, je pense. Alors opinion. je réponds de façon différente, même si je suis d'accord avec ce que vous dites là. Il euh, y a un problème, il y a des solutions. Le problème, c'est que que vous preniez les chiffres sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, etc. Le logement, finalement, c'est ce qu'il fallait faire. Mieux que les actions, mieux que les obligations, mmh. mieux que tout. Bon. Alors, le problème, c'est qu'on se dit, ben voilà, les arbres ne pas jusqu'au ciel. Et il y a bien un jour où ça, ça va s'éverser. Bon. Maintenant, les solutions. En fait, la réponse n'est pas dans l'évolution du prix du logement. Elle est dans, est-ce que le logement va faire mieux au moins bien Relatif. que les autres placements. Et là, on a d'abord la grande inquiétude sur ce que seront les prochaines années, ou l'incertitude sur ce que seront les prochaines années. On a le fait que un facteur très fort, ce que Virginie a dit plusieurs fois, démographie bien orientée, ce qui est très juste. En plus, on est dans un phénomène d'urbanisation mmh. qui est en train de s'accélérer. Donc... Les villes et évidemment les centres-villes, mais les, la façon dont les ça installées les, les métropoles, euh, grandes ou moyennes ou un peu plus petites, c'est sûr qu'on pourrait avoir au niveau moyenne d'ensemble, si vous voulez, une diminution, même si sur les métropoles, il peut y avoir une concentration, ouais. hein, notamment au niveau des emplois, etc. Donc l'emplacement. Et, et donc. Il faut l'emplacement. Mais par contre, dire que le logement ne baissera pas, moi, j'en sais rien. Parce que est-ce que l'on peut vivre longtemps dans une société où les jeunes ménages aujourd'hui, par exemple en région g... pér périsienne, sont obligés d'aller non pas en deuxième couronne, mais dans une sorte de mmh. troisième couronne Est-ce que vous savez qu'il existe 532 co communes en dehors de l'île de France dans lesquelles 40% des personnes actives travaillent en Paris première mmh. couronne. Mais il n'y a qu'à prendre la voiture le matin pour aller à Paris ou sortir de Paris. Hein. Et voilà. Et donc, ça, ça peut changer. Si nos politiques étaient intelligents, et s'ils si prenaient des mesures de long terme, eh bien les prix mmh. des loyers, des, des logements baisseraient. Une p... Donc, ça peut baisser. Par contre, le logement se portera normalement bien par rapport aux autres placements. Et c'est ça qui compte, puisque les fondamentaux sont bons.